Du premier épître à Timothée. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur, mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle, c'est à elle que tu étais appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi, devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné de vos Pilate Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tâche, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur. Alors, la question que, que j'ai eue, est comment je mets l'Esprit le, Saint dans le cou quand, euh, quand j'ai des choix difficiles à faire. Alors bah, Premièrement, je vais, je vais prier, je vais... Je vais invoquer l'Esprit-Saint, euh, notamment par des chants, ou par des prières euh, improvisées. Et, et je vais demander à l'Esprit-Saint de, de me guider vers le, vers le meilleur choix, ou vers le, la bonne route. Mais je pense qu'on a toujours notre, notre part de liberté, donc on, doit, on, aura, on a notre mot à dire. C'est pas l'Esprit-Saint qui va nous dire, euh, ça c'est le bon chemin, donc prends-le, voilà, c'est pas, pas, pas ce, ce.. Moi personnellement je pense pas que c'est comme ça que l'Esprit Saint réagit. Et, et de fait il y a, y, y a un, un côté où on doit s'abandonner un peu au, euh, bah au plan de Dieu, en fait, parce que c'est pas forcément le, le, Ce qui va se passer, c'est pas forcément ce qu'on ce qu voudrait ou ce qu'on qu pense être le meilleur pour nous au, au moment de la prière ou au moment du choix. Et ça, c'est vraiment la partie assez difficile puisque on... puisque s'abandonner totalement à Dieu, c'est ça veut dire euh... à avoir des incertitudes, etc. Et ça, peut-être qu'on n'aime pas trop. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, j'aime pas trop ça. Et sinon, si vraiment j'ai un choix vraiment difficile à faire, j'aime bien prendre l'exemple du livre des actes des apôtres quand, quand, ils choisissent... quand les apôtres choisissent le remplaçant de de Judas, ils vont faire un tirage au sort et avant ce tirage au sort ils vont beaucoup prier, notamment l'Esprit-Saint donc euh, voilà, c'est un peu comme ça que je mets l'Esprit-Saint dans, dans le coup, dans ma vie et dans les choix difficiles à faire et voilà donc euh, merci et au revoir